Liste. Bienvenue à RPG Day 2017, question numéro 29. Et c'est une question très simple. Quelle a été la campagne de financement participatif la mieux dirigée à laquelle vous ayez participé Eh bien, on risque d'en décevoir beaucoup, et puis euh, c'est pas quelque chose de fixé dans le marbre, mais euh, eh bien aucune, puisque je n'ai euh, jamais participé à un financement participatif euh, de quelques jeux que ça soit. Euh, soit c'était pas le bon moment pour moi de faire ces dépenses-là, soit ça m'intéresse pas spécifiquement. Euh, et bien, de fait, bah voilà, je suis activement euh, quand même des financements participatifs, que ce soit sur euh, Game on Tabletop de, de BlackBooks, Ulule ou Kickstarter ou autre, mais euh, bah, j'ai jamais participé à aucun financement participatif, je ne m'y ferme pas du tout, mais, euh, mais voilà, euh, j'ai jamais eu l'occasion, ça s'est jamais bien goupillé. Donc bien aucune, voilà. C'était la petite question numéro 29 de la RPG Live 2017. On se retrouve dès demain. Ciao les maris.